Il y a plusieurs constats à faire après cette présidentielle. Premier constat, c'est que pour la première fois depuis assez longtemps, cette question du changement institutionnel a vraiment pris de la place. Elle a été portée par, par plusieurs candidats et on a le sentiment que les Français y ont été réceptifs. L'idée que l'on pouvait finalement changer et, et passer à une sixième République. Il me paraît absolument nécessaire qu'aujourd'hui, les Français puissent finalement entrer dans un processus de réécriture de la Constitution qui ne se ferait pas à huis clos entre experts et représentants, mais avec l'ensemble des citoyens français. Ce serait le moment finalement d'une réflexion, euh, une sorte de processus réflexif euh, sur euh, bah, qu'est-ce qui fonde notre communauté, quels sont les droits que nous voulons euh, voir défendus, euh, quelles sont les valeurs que nous voulons, euh, euh, que nous voulons respecter, euh, qu'est-ce qui fait le lien entre nous, comment nous voulons aménager le pouvoir. Les changements majeurs à l'étranger euh, ont été euh, euh, déclenchés par des, des situations de crise économique et sociale majeure. Que ce soit en Espagne ou en Islande, euh, euh, finalement euh, on a vu euh, vraiment l'imagination démocratique euh, se déployer, on a vu des forces politiques nouvelles émerger, on a vu en Islande un processus euh, d'écriture participative de la Constitution euh, euh, se mettre en place et c'était à, à chaque fois à l'issue d'une crise économique. Un accélérateur. La crise économique et sociale est un accélérateur et on pourrait considérer qu'en France nous n'en sommes pas encore là et qu'il y a une, finalement une déliquescence, un processus de déliquescence un peu lent de nos institutions, un processus d'érosion de la confiance mais qui est continu depuis maintenant plus d'une décennie et qui atteint des proportions jamais vues depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Le niveau de défiance mesuré dans les les enquêtes n'a jamais été aussi fort. Donc on va voir sur quoi ça va déboucher. Si un quart euh, des parlementaires plus un dixième des citoyens inscrits sur les listes électorales euh, euh, pétitionnait euh, pour changer les institutions, on pourrait par ce biais-là, il me semble que c'est envisageable, donc par le bas euh, euh, on pourrait euh, éventuellement déclencher un processus euh, constitutionnel. Alors ça reste évidemment de la science-fiction, euh, il n'est pas sûr qu'on parvienne ni à réunir euh, ces, ces signatures euh, citoyennes, ni à associer un quart des, euh, un quart des, des parlementaires, mais ça n'est pas totalement irréaliste et inimaginable. Il y aurait quand même, me semble-t-il, l'intervention du Conseil constitutionnel pour, pour voir s'il était possible de déroger à l'article 89 qui, en principe, pour le changement de la Constitution, euh, s'impose. Mais alors, Le vrai problème de l'article 89, c'est qu'il faut que le Sénat et l'Assemblée votent ce changement constitutionnel, ou en tout cas décident, et, et ça c'est trop, trop exigeant aujourd'hui.